Au volant de ce buggy, un jeune chef d'entreprise troyen, Damien Martraire. Heureux de piloter sur les chemins de terre au bois le tout premier véhicule vendu, sortant des ateliers de sa société. Il y a quelques années, le jeune patron importait, montait et vendait des scooters, des quads, des buggy chinois. Lassé d'une qualité inégale, il s'est donc lancé dans la conception de ce véhicule, 100% made in France. Ça Aujourd'hui, les gens sont, sont conscients de, de l'apport du Made in France, notamment pour la qualité des composants, la disponibilité, la maintenance et puis aussi le côté social. C'est-à-dire le fait d'avoir un, une entreprise locale avec des embauches locales. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher, mais à avoir des produits qui sont de proximité, avoir une qualité supérieure et euh, à faire vivre l'emploi le, le, bah, le, français, à développer l'emploi le, dans leur région. En un mois, il a enregistré plus d'une vingtaine de commandes, dont quatre à l'étranger. Le concept des deux places, quatre places tout-terrain et routier plaît. Et les partenariats signés avec Peugeot, notamment, permettent de proposer des prix bas par rapport à la concurrence, tout en garantissant une meilleure fiabilité. Les autres buggies du marché sont composés de pièces de quad, en fait, et donc sont légèrement sous-dimensionnées. On doit les changer beaucoup plus régulièrement, alors que là, on part sur des pièces, des pièces de véhicules de route que vous pouvez croiser tous les, jours, tous les jours. Et donc, en fait, elles sont censées faire beaucoup plus de kilomètres. Donc, elles ont une durée plus importante dans le temps. La société espère un coup de pouce du destin pour définitivement prendre son envol. Elle voudrait séduire l'armée avec ce buggy spécialement conçu pour être héliporté et déployé au Mali, par exemple.